Bonjour, je m'appelle André de Bézieux, je suis formateur indépendant, certifié CQP dans la région toulousaine. Mes certifications, de formateur, certification qualité pour la région Occitanie et certifié Google. Je suis l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment la gestion de projet de web, le référencement d'un site sous Joomla, les deux disponibles sous Amazon. Mes moyens pédagogiques sont l'accès à une classroom privée pour chaque stagiaire, des supports de cours, enregistrement vidéo, un accès pour poser des questions et un accès illimité à une mock. Mes principales compétences sont la gestion de projet, les CMS Joomla et WordPress, la réalisation de templates, du e-commerce, CO et référencement, ainsi que du e-marketing. Mes diplômes, un BTS informatique un diplôme de concepteur réalisateur multimédia, ainsi qu'un CQP de formateur. Mes prix, j'ai reçu les nets d'or en l'an 2000, les nets d'or en l'an 2001, et le talent de l'innovation en 2008. Quelques cours que je dispense, Joomla, WordPress, référencement, rése réseaux sociaux et gestion de projets web. Quelques références, Patrouille de France, la Chambre des métiers, la l'Adulacte, AP Formation, EFORM, le CRP Consulting, etc., etc. Pour me joindre, vous pouvez me contacter sur le site flash-comet.com ou sur le Facebook Flash Comet, ou au 06 30 00 91 44.